Vous souhaitez accéder à une formation qualifiante, renforcer vos compétences professionnelles, réussir votre insertion La région Guadeloupe vous accompagne. Du 19 au 23 mars, participez à la deuxième semaine régionale de la formation professionnelle et de l'insertion. Des journées portes ouvertes, conférences débats, village de la formation sur plus de 12 communes de Guadeloupe. Consultez dès maintenant le programme détaillé sur www.regionguadeloupe.fr. En partenariat avec Guadeloupe Formation, la PEDAG, Pôle emploi et la Mission locale.